Alors avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors parfois, tu arrives en compétition, tu sens que tu as un petit coup de mou ou tu aimerais plus te rebooster et bah tu ne sais pas comment faire. Et bah, ça commence à être compliqué de te reconnecter, d'être redéterminé. Alors aujourd'hui, l'ancrage que l'on va faire, on peut faire plusieurs ancrages d'émotions différentes, mais aujourd'hui, on va travailler sur l'ancrage de la détermination. C'est-à-dire qu'on va mettre en place ensemble dans cette vidéo un point pour que sur demande, tu arrives à te connecter à la détermination. Alors déjà, qu'est-ce qu'un ancrage Un ancrage est une association entre ce que tu perçois par tes cinq sens, visuel, auditif, kinesthétique olfactif, gustatif, et une émotion que ça déclenche. Alors on peut prendre cet exemple de la madeleine de Proust où à chaque fois justement Monsieur Proust quand il sentait l'odeur de la madeleine et eh ben hop ça le téléportait en quelque sorte chez sa grand-mère euh, qui faisait des madeleines où lui là il était dans la cuisine à ce moment-là et il revivait toutes les émotions de quand sa grand-mère faisait des madeleines. On a aussi l'exemple du chien de Pavlov, c'est-à-dire que à chaque fois il allait associer par exemple un stimuli avec les croquettes. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, le, le chien, il n'avait plus qu'à entendre le stimuli et il était en train de baver parce qu'il pensait qu'il y avait des croquettes. Donc, un ancrage, si on peut le dire de manière très euh, euh, familière, c'est simplement un conditionnement, un conditionnement neuro-émotionnel. Neuro parce qu'il y a les pensées, émotionnelles bah, ça va déclencher une émotion. Donc, ce qu'on va faire nous en, ensemble, c'est qu'on va mettre un signal corporel, psychocorporel, parce qu'on va même associer une pensée plus ton corps, pour que tu puisses Accéder à un, un état interne donné à un, moment, à un moment donné, et là on va travailler sur la détermination. Donc comment va se passer cet exercice C'est qu'avec cet exercice que l'on va faire, eh bien tu auras comme bah, sur mesure, tu pourras faire un geste pour pouvoir te reconnecter à la détermination. Alors attention parce que ce qu'on fait est juste un c'est comme si on te mettait un médicament, en fait ça va agir sur du court terme. Et derrière, bah, l'idéal c'est d'aller bien sûr faire la dépolarisation derrière pour que tu puisses écouler les charges émotionnelles et que ce soit plus simple que bah, tu en aies de moins en moins besoin de ça ou alors que si tu en as besoin ce soit encore plus efficace et ce soit juste des rappels qui sont là pour te reconcentrer, pour te réorienter mais finalement de plus en avoir réellement besoin mais juste avoir un gros bonus. Donc le premier point, ce qu'on va faire, c'est que là je vais te demander de choisir un geste que tu peux faire dans ta pratique sportive. Alors pour certains ça va être par exemple euh, se taper la cuisse, pour d'autres ça peut être se taper le poing dans la main, pour d'autres si tu peux pas te serrer de tes mains, ça va te serrer la lèvre. Peu importe, mais un geste qu'on va mettre en place pour que tu puisses te connecter à la détermination quand tu en auras besoin. À côté de ça, je vais te demandais d'associer un mot. C'est-à-dire que tu, as... bon, on peut mettre le mot déterre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant L'exercice, je te demanderai, ok, fais ton geste, pense à ce mot, et après, comme ça, dès que tu seras en compétition, dès que tu auras besoin de euh, te reconnecter à la détermination, eh bien, tu auras juste à faire ce geste et penser à ce mot pour immédiatement, facilement, te reconnecter à cet état de détermination. Donc, avant d'aller sur cette partie visualisation, là, tu prends, euh, prends un papier, prends un crayon, et tu notes 5-6 moments où tu as ressenti de la détermination. Alors, tu regardes toutes les fois où tu as ressenti de la détermination. Voilà, mets sur pause et je te laisse faire ça. Ok, c'est fait. Allez, maintenant tu te, mets, tu te mets debout ou assis mais droit. Et voilà, et là tu fermes les yeux. Voilà, et maintenant, va te connecter à un des moments de détermination que tu as noté. Voilà, tu l'as. Maintenant, sois présent à ce moment. As grandi tu as l'image, tu élimines l'image, tu rapproches l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Voilà, fais monter ça. Alors, on ressent, on ressent vraiment ce moment de détermination. Voilà, il a fait une fois ce geste. Donc tu fais ce geste, tu penses au mot en même temps. Ok, c'est fait, c'est noté. Allez, ferme les yeux, mets-toi debout ou assis. Mets la colonne, de, la colonne vertébrale droite. Ok, maintenant, connecte-toi à un moment de détermination. Sois présent à ce moment, tu l'as. Agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte ton attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. On la retrouve, l'énergie de ce moment. Voilà. Et là maintenant... Dans deux secondes, on va compter jusqu'à deux. Tu vas prendre une bonne respiration, tu vas faire ce geste et tu penseras au mot d'éther en même temps. Allez, un, deux, prends une bonne respiration, tu fais le geste, tu penses au mot d'éther en même temps. Voilà, t'ancres ça. Voilà, et là, tu, te connectes, tu connectes toi à un deuxième moment de détermination. Tu l'as, pareil, t'agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte ton attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Voilà, réveille la mémoire cellulaire de ce moment. Pareil, on va recompter jusqu'à deux. Et dans deux secondes, tu reprends une bonne respiration, tu fais ce geste et tu penses à ce mot. Allez, 1, 2, prends une bonne respiration, tu fais le geste, tu penses au mot, déterre. voilà. Et tu prends un troisième moment. Voilà, pareil, tu agrandis l'image, tu le l'image, tu rapproches l'image de toi Portant attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça, ce que tu dis à toi même, ce que tu dis aux autres, ou la même posture, comment l'énergie tourne dans le corps, allez on compte 2 secondes, 1, 2, prends une bonne respiration, tu fais ce geste, tu penses au mot d'éther, boum, et à chaque fois que tu feras ce geste, et tu penseras à ce mot, tu te reconnecteras immédiatement facilement à ça, et là voilà, dans cet espace-là, détermination, visualise-toi, Faire ton ancrage dans le futur à une prochaine compétition. Laisse apparaître une compétition prochaine qui arrive. Et voilà, et là, tu as besoin de cette détermination. Tu prends une bonne respiration et bam, tu fais ce geste, tu penses à ce mot et tu te reconnectes immédiatement à la détermination. Voilà, et visualise-toi, ressens, écoute-toi. Faire ce geste et te reconnecter à la détermination comme ça sur demande. Voilà, valide que c'est facile, c'est déjà fait et c'est une norme pour toi. Super. Alors tu peux t'entraîner plusieurs fois en visualisation et tu continueras bien après. Voilà, et ensuite tu prends 2 trois bonnes respirations. Tu reviens ici et maintenant. Voilà, tu peux t'étirer, bailler, rouvrir tes yeux. Voilà, génial. Entraîne-toi à le faire parce que l'ancrage c'est comme les pierres à galette. Je sais pas si tu connais ça à l'époque, selon ton époque. Plus tu vas l'utiliser, bah, plus l'ancrage va se renforcer. Et euh, à l'inverse, fais attention de ne pas l'utiliser euh, trop souvent quand tu en as besoin et pas assez souvent à vide, quand tu te sens bien, parce qu'autrement, à un moment donné, ça pourrait s'inverser, ce qui serait un peu dommage. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, bah pense à mettre un commentaire. Pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi. Et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao